Bonjour à tous et bienvenue dans ce live dans lequel j'aimerais vous partager à quel point il est indispensable d'avoir la foi pour notre construction personnelle. La foi, de quoi je parle. Et coucou Margot, donc je vous souhaite tous la bienvenue. Ça fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de personnes qui sont là. Je ne sais pas si ça marche comme ça. C'est génial. Coucou à tous. Euh, dans cette vidéo, j'aimerais euh, vous parler de la, la notion de la foi parce que je vois dans les séances que je mène en ce moment à quel point les personnes sont perdues. C'est-à-dire que les personnes ont l'illusion de croire qu'ils ont des blocages, euh, qu'ils ont un point à traiter, alors qu'il s'agit tout simplement de poser le cadre. C'est-à-dire que c'est tout simplement parce qu'ils ont un manque de foi que ce qu'ils désirent ne se réalise pas vraiment, plutôt que la mécanique intérieure lui-même. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une voiture et ils se disent J'ai un problème avec ma voiture, déjà sans savoir où ça se trouve, et qu'en réalité, par exemple, il s'agit au niveau de la carrosserie, quelle couleur je veux Alors qu'en alors qu réalité, euh, comment dire, l'exemple n'est pas bon. Euh, en fait, vous avez juste besoin. À quel point la foi Quand je parle de la foi, je parle du cadre. Nous avons tous besoin d'un cadre. Nous avons tous besoin de faire le choix d'un paradigme dans lequel nous aimons ou nous avons envie de grandir. Pour certaines personnes, quand je parle de foi, je ne parle pas de foi forcément par rapport à la religion. Euh, C'est pas du tout de ça que je parle. Quand je parle de foi, je parle d'une confiance absolue, une confiance qui ne se discute pas, une évidence qui s'installe dans notre vie. Ce sont des repères qu'on choisit. On a tous le choix à un moment donné, du moins dans mon expérience personnelle, c'est comme ça que je le vois. J'avais le choix euh, d'être dans un paradigme, par exemple, de la religion, où il y a Dieu, où il y a soi. Pourquoi pas, en fait mais c'est important de faire le choix d'un paradigme. Le choix euh, d'un paradigme, c'est-à-dire tout un système de pensée, tout un environnement de pensée dans lequel je m'y sens bien. Et, euh, et je vois personnellement, quand les gens viennent me voir, à quel point ce cadre-là est indispensable. Il est indispensable parce que... À la fois, une fois que vous avez posé le cadre et votre choix de paradigme, par exemple, moi... Mon cadre et mon choix de paradigme c'est que je suis créateur suprême de ma réalité ça c'est un cadre et dans ce cadre là je vais pouvoir construire quelque chose je vais pouvoir créer ma réalité à travers ce paradigme que j'ai choisi je vais pouvoir euh, avoir on, je vais avoir des repères qui vont être les miennes. Je vais avoir un mode de fonctionnement qui est le mien. Je vais savoir comment je peux évoluer. Et de cette façon-là, ma vie a un sens. Pour moi, sans foi, sans foi, sans connexion à un paradigme, on se perd. On se perd complètement. On n'a plus de repères. On ne sait plus comment faire. Les choses nous échappent. On a l'impression qu'on est complètement impuissant face à la vie on sait pas comment prendre les choses on sait pas comment renverser la vapeur et si vous êtes dans cette situation là où vous vous dites mais je sais pas comment faire je sais pas si je vais y arriver je sais pas si c'est possible en réalité quand vous vous reconnectez pas à votre rêve ou quand vous vous reconnectez à cette si vous êtes connecté à cette impossibilité ou cette impuissance très souvent c'est qu'il y a un besoin de revenir à la foi du paradigme que vous avez choisi, en l'occurrence, moi c'est la foi de votre euh, la foi en la puissance de votre pouvoir créateur. Donc, euh, le but de cela est vraiment c'est de vous permettre parfois on voit pas le problème au bon endroit, on pense qu'on a des blocages. On pense qu'il a peut-être des choses à sauter dans notre enfance c'est la raison pour laquelle on ne peut pas obtenir ce que l'on veut c'est la raison pour laquelle ce qu'on réalise pas on, on, est, on est confronté à des blocages mais en réalité très souvent vous pouvez aller explorer de ce côté là qu'en est-il qu'en est-il du cadre dans lequel je suis est ce que j'ai une foi absolue est ce que j'ai une foi absolue au paradigme dans lequel je suis si j'ai une foi absolue que tout ce que je désire je l'obtiens si j'ai une foi absolue à la puissance de mon pouvoir créateur et que cela ne se dispute pas, que, tout ce que toutes les pensées que je dépose dans ma vibration intérieure et dans mon cœur deviennent réalité. Si je suis basée et branchée sur ce paradigme-là, dans ce cas-là, je n'ai qu'une seule chose à faire. C'est faire le choix d'une qualité de pensée que je dépose dans mon cœur pour que le reste puisse se faire. Il n'y a pas de doute. Donc, euh, souvent, c'est... Euh, vraiment voilà une question de quel est et vous quel est le choix du paradigme dans lequel vous êtes et surtout avoir la foi j'ai la foi j'ai une foi absolue en la loi de la création la loi de l'attraction la, aux lois universelles de la vie à la puissance de la vie à la puissance de l'univers qui matérialise de toutes les façons ce que je désire puisque c'est sa fonction unique tout ça c'est c'est un paradigme c'est mon paradigme par exemple et à partir de là je vais pouvoir fonctionner d'une certaine façon mais si vous avez un doute en tout cas si vous avez un sentiment d'impuissance ou un sentiment d'impossibilité ou un, une sensation d'impossibilité c'est que vous avez besoin de ce cadre d'une certaine façon ou d'une autre ça peut être un cadre comme un autre un paradigme comme un autre mais vous avez besoin de vous prendre, brancher à un système de pensée dans lequel vous vous sentez bien et en tout cas le mien c'est c'est vraiment ce, je suis vraiment branchée sur cette, sur cette, euh, comment dire, cette notion d'unité où tout est un, où tout est moi, où tout ce que je vois c'est moi, où je suis complètement créateur de tous les événements de ma vie sans exception, que j'ai ce pouvoir illimité, je peux tout avoir, tout est à ma disposition, et je peux tout avoir, je peux tout créer. C'est vraiment quelque chose que je peux faire en collaborant, en un, Terre, relation et collaboration avec l'énergie de la vie euh, et qu'il me suffit à ce moment-là de faire le choix d'une de, de certaines qualités de pensée qui sont mes désirs ce que je désire vraiment pour moi et en fait c'est la graine de toute création donc en fait pour moi quand je suis dans ce paradigme là je sais que je suis dans ce paradigme là et j'ai besoin d'ancrer en moi la puissance de cette mécanique plus j'ancre en moi la puissance de cette mécanique et plus tout ce que je désire rentre dans la mécanique et donc tout se fait beaucoup plus naturellement, ça se fait de manière beaucoup plus fluide. Le doute saute, tout doute saute à ce moment-là puisque de toutes les façons, je crois en une mécanique profondément parce que tout ce que vous croyez, quoi qu'il en soit, devient vrai. Tout ce que je crois devient vrai. Je fais le choix d'un paradigme, ça devient vrai. Donc... Euh, plus vous avez ce cadre et plus ce cadre est installé et plus vous pouvez vous structurer beaucoup plus facilement voilà donc j'espère vraiment que ces quelques mots vont vous aider <rire> à comprendre que parfois il ne s'agit pas que vous avez des blocages non pas forcément pas forcément pas forcément et que c'est plutôt la notion de la foi la foi euh, en, en la puissance de votre pouvoir créateur que vous avez besoin d'ancrer vraiment et je vous promets que la majorité des personnes que j'accompagne tout le monde commence par là. La... On commence déjà par ancrer la structure. Et une fois que la structure est faite, là, vous pouvez vraiment vous amuser à créer ce que vous voulez, à rêver grand. Et certaines personnes se disent, ah, j'ai du mal je me... à me reconnecter à mon corps, je suis coupée de mon corps, qu'est-ce qui se passe on va pas, on va pas aller explorer, ou faire des soins énergétiques. Qu'est-ce qui se passe J'ai un blocage. Non, vous n'êtes pas connecté à ton corps. C'est juste que il n'y a pas de problématique à se connecter à son corps. Il y a juste qu'il y a une part de, de, de, justement, chez cette personne, il y avait une part en elle qui se refusait de se connecter à ses besoins parce qu'une part d'elle se disait si je rêvais grand, j'ai tellement peur d'être déçu. J'ai tellement peur que ça ne se réalise pas que je préfère renoncer inconsciemment à mon rêve, à tout ce qu'il y a de grandiose en moi parce qu'au moins ça m'évite cette souffrance. Donc même si c'est empreint de bienveillance, cette mécanique on est quand même dans une mécanique et une stratégie de limitation qui fait qu'elle ne peut pas y arriver. Elle n'a pas de, probléma, de problématique par rapport à cette ah, je suis coupée dans mon corps, il paraît qu'énergétiquement je suis séparée pour rien de tout ça. Hein, on va rendre les choses les plus simplement possible c'est juste qu'il y a un besoin de remettre le cadre pour qu'enfin elle puisse se dire waouh en fait, tout ce que je veux, je peux l'avoir. Oui, et qu'il il s'agissait sa juste de savoir comment faire, quelle est la mécanique à savoir faire pour que dans ce paradigme de l'illimité, qu'elle puisse vraiment créer ce qu'elle veut. Mais plus mon paradigme est certain et plus j'augmente vraiment la confiance que j'ai en moi et la confiance que j'ai en la vie, parce que la confiance que vous avez en la vie, c'est la confiance de la mécanique de la vie. Et quand on dit la confiance en la mécanique de la vie c'est la confiance au paradigme que j'ai choisi et dans lequel j'ai envie de m'épanouir et dans lequel je m'y sens vraiment bien parce que ça correspond à mes valeurs c'est de ça dont il s'agit en réalité donc euh, c'est important je pense à chaque fois euh, de voilà ça donne du sens à notre vie d'être euh, d'être dans cette foi là de notre du paradigme que l'on a, a choisi ça donne du sens à notre vie ça nous donne des repères ça nous donne, on sait comment évoluer dedans, et c'est ce qui contribue grandement à ouvrir notre cœur, à ouvrir notre cœur, à, à, à, à, à s'autoriser, à, à, à déposer ce que l'on veut vraiment vivre, et à être. Euh... Oui, on parle de la notion de la fluidité, tout devient beaucoup plus fluide, en fait. Tout devient beaucoup plus fluide. Donc j'espère que ce live, c'est, je l'ai vraiment, je l'ai fait tout spontanément là. J'espère qu'il vous parlera. Pour moi, c'était, j'avais envie de vous partager ça. Semble, semblait être un élément important. Donc euh, je vous invite mes amis à ancrer la foi, la foi véritablement. Je vais parler en mes termes. Du coup, la foi de, du paradigme que vous choisissez d'être, mais choisissez un paradigme. Choisissez quelque chose dans lequel vous avez foi. Euh, si pour certaines personnes c'est la religion ben c'est la religion mais croyez y vraiment reprenez les repères qu'il y a dedans fonctionnez à partir de cela si pour d'autres personnes le paradigme c'est la spiritualité c'est ok moi ce que moi mon paradigme est vraiment branché avec c'est vraiment quelque chose que j'ai fait mien je, je n'appartiens ni à l'un ni à l'autre ni à quoi que ce soit pour moi ce paradigme c'est un paradigme que j'ai construit à partir de de tout ce, que, tout ce à quoi j'y crois, c'est-à-dire la quantique, je crois à la neurosciences, je crois à la spiritualité, je crois à, à, à, à pas mal de choses, à l'énergétique Donc il y a toute une mécanique, à, à l'unité. La notion de l'unité, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Euh, et donc, du coup, ça donne vraiment ce cocktail dans lequel je peux grandir dedans. Mais chaque jour, s'il y a bien une chose à laquelle je commence ma journée, c'est d'ancrer la foi, la foi. De ce en quoi je crois dans mon propre paradigme, c'est-à-dire pour moi personnellement, la foi à la puissance de mon pouvoir créateur. Tous les jours j'ai besoin de me rappeler, Armel tu peux tout avoir, tout est à ta disposition, tu peux tout avoir. Voilà, donc euh, ça fait du bien de se dire ça et j'ai le pouvoir de pouvoir tout avoir. J'ai vraiment cette, ce pouvoir-là en moi et il s'agit uniquement de faire... De choisir la qualité de mes pensées, de m'autoriser à déposer ce que je veux vraiment. Voilà en fait l'histoire, c'est juste ça. Et la mécanique se fait, le process se fait. Et justement, ce process là, c'est celui que je partage dans le programme Créer votre propre changement ou rendre l'impossible possible, puisque c'est le même programme qui a juste changé de nom que je vais reconduire prochainement. Mais vous pouvez déjà le voir sur le site internet si vous voulez. Vous pouvez déjà avoir les informations dessus. C'est vraiment le process de création qui est de transformation qui est dedans de façon vraiment à, à vivre et à réaliser à concrétiser tout ce qu'on désire vraiment voilà en quelques mots <rire> alors euh, n'hésitez pas pour ceux qui me regardent en replay de me mettre un, un petit coucou un petit like de façon à ce que je sache que vous êtes passé par là et euh, aussi de me partager ce qui vous a parlé dans ce dans ce live je serais bien ravie de de vous de vous lire et de savoir ce qui a fait écho en vous. Voilà, je vous remercie. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi pour des questions ou, ou, ou des coachings individuels. Euh, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très vite.